Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette saine, une recette de brioche sans beurre et très peu sucrée, enfin sans sucre raffiné tout simplement. Trêve de blabla, je vous montre les ingrédients. Alors pour cette recette vous aurez besoin de sirop d'érable ou de sirop d'agave, de sel, de farine, de lait végétal, d'huile de coco, de crème végétale, de levure boulangère ainsi que d'un œuf. Alors, dans un premier temps, je vais faire tiédir mon lait et je vais ajouter ma levure euh, dedans, tout simplement. Et je vais la laisser gonfler pendant 15 minutes. 15 minutes Voilà, donc du coup, mon lait est euh, tiède. Et dites-moi en commentaire qui d'entre vous a ces fameux bols qui viennent de Bretagne C'est Bretagne Ils viennent tous de Bretagne Dites-moi en commentaire qui d'entre vous a le même bol avec son nom écrit dessus. Voilà, c'était l'apparente à souvenir. Donc là, du coup, je vais tout simplement mettre ma euh, levure boulangère dans mon lait. Je vais mélanger un petit peu. Et donc, comme je vous ai dit, je vais la laisser gonfler pendant 15 minutes. Donc du coup, le temps que euh, ma levure est en train de gonfler dans mon lait, je prends mon saladier de batteur et je vais tout simplement ajouter les autres ingrédients, sauf l'huile de coco que je rajouterai après. Un silence. Ah, quand je fais pas l'animation, y a plus personne, hein Et voilà. Donc du coup, je vais battre tout ça avec le crochet de mon batteur. Comment on appelle ça Un ben, crochet. Non. L'objet. Le, le, le, le truc complet. Un robot ici. Un robot bâtisse. Mmh. Voilà. Donc du coup, j'ai mis tous les ingrédients dans la cuve de mon robot. Je mets le crochet et je vais pétrir tout ça pendant 5 petites minutes. Donc du coup, j'ai ajouté mon mélange lait tiède avec ma levure et mon huile de coco et j'ai battu, enfin j'ai pétri plus ou moins pendant 15 minutes. Donc là du coup, ça vous fait une belle pète... <rire> donc là du coup, voilà, ça vous fait une belle pâte bien... bien belle. Hein. Et donc là, je vais tout simplement mettre un torchon dessus et la laisser pousser dans une pièce, on va dire à température ambiante pendant une heure et demie. Après, c'est une heure et demie, on va la reprendre, on va la dégazer et je la remettrai encore une heure et demie à pousser. Donc en fait, ça fait trois heures de pousse. Et ensuite, donc, on la fera cuire. Alors, donc, on se retrouve une heure et demie après. Ça se voit à ma tête, ça se voit à la vaisselle, ça se voit à tout. Mais bon, c'est la vérité, c'est la vraie vie. Donc là, du coup, j'ai tout simplement oublié d'allumer la caméra. Donc en fait, j'ai euh, pris ma pâte, je l'ai dégazée. En fait, j'ai tout simplement donné des petits coups de poing pour retirer l'air. J'ai fait trois petites, euh, trois petites boules en fait, que j'ai mises dans un plat à cake, que j'ai huilé, on va dire, avec de l'huile de coco et fariné. Après, vous faites la forme que vous voulez. Vous pouvez faire une genre de tresse. En fait, vous faites trois, les trois boules, vous les étalez en petits serpentins. Vous faites une tresse, vous le mettez dedans. Et là, en fait, c'est reparti pour 1h30, de pouce. Cette recette-là se mérite vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je la recouvre et puis c'est reparti pour 1h30. Voilà, donc on se retrouve encore 1h30 après. J'ai des tout petits yeux parce que je suis explosée. Hein. Pour tout vous dire, j'étais affalée sur mon canapé en attendant la deuxième pouce. Donc, hop, on le découvre. Donc, ça a bien, bien euh, gonflé. Là, je vais tout simplement prendre... Un œuf que j'ai battu et euh, vous pouvez sinon prendre du lait et en fait je vais, je vais faire la dorure tout simplement pour que ça ait une, jolie petite, euh, une jolie petite couleur de vraie brioche. Hein, parce que c'est pas parce que c'est une brioche sans beurre que ce n'est pas une vraie brioche ultra moelleuse. J'ai vraiment la voix limite du matin là, c'est horrible. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés et après ça part 20 minutes en cuisson est-ce que ça, ça me bruit énervant alors donc on se retrouve pour la dernière partie de la brioche je viens de la sortir donc de ses 20 minutes de cuisson je vais tout simplement la débarrasser sur une grille pour qu'elle refroidisse et je la mangerai demain matin voilà, donc du coup, je vais laisser refroidir ma brioche sur une grille. J'aurai plus qu'à la couper au moment où j'en voudrais. Une petite tranche avec une petite tasse de thé vert devant un super dessin animé. Ce sera juste le bonheur parfait. Donc voilà, comme quoi il est possible de se faire plaisir sans manger plein de gras, plein de sucre, etc., à contrario de mes autres vidéos, celle-ci est plutôt saine. Euh, donc, comme vous l'avez vu, il n'y a pas YouTube beurre, il y a très peu de matière grasse, très peu de sucre. Donc, pourquoi ne pas se faire plaisir Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, la partager. Et n'hésitez pas. Voilà, bah, j'ai fait un postillon, j'espère que ça se verra pas à la caméra. Au cas où, si vous l'avez vu, je préfère être honnête avec vous. Donc, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez des recettes euh, saines comme celle-ci ou un peu plus grasse et pleine de gourmandises comme euh, bah, d'autres vidéos que je peux vous proposer. Voilà, et bien, écoutez, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec cette recette super saine. Allez, salut